Depuis six mois, je ne dormais plus. Certains appellent ça l'insomnie. Moi, un calvaire. À cause de ceci, tout devient illusoire lointain, tout est une copie, d'une copie, d'une copie. Quand on en souffre, on est toujours entre deux états de conscience, entre la somnolence et l'éveil, mais on n'en reste pas là. Ce qui vient après, le manque de sommeil et la folie. On se rassure donc comme on peut, souvent en se parlant à soi-même, pensant avoir les réponses à nos questions. Tu veux que je te dise, être fou, c'est nier le réel. Quelquefois, c'est la solution de facilité. Parfois, le réel est tellement difficile à admettre qu'on préfère devenir fou ou se dire qu'on l'est. C'est une stratégie. Elle est assise devant moi depuis près d'une heure. Elle me regarde avec ses yeux accusateurs, perçants. Son regard me fige. Grâce à son langage non-verbal, je sais déjà à quoi elle pense. Tu es content de toi Oui. Vraiment Oui. Tu es stupide. Je sais. Elle n'a toujours pas ouvert la bouche. Elle me scrute, attendant la moindre réaction. Je la cerne si facilement. Encore une phrase qui émane de ses yeux. T'as vraiment été un sacré con. Non, regarde-moi bien. Fixe son regard, captivé malgré moi. Tu es content de toi Elle semble percevoir le sourire naissant sur mes lèvres. Une perle d'eau salée roule sur ma joue. Son être tout entier veut me frapper, mais elle ne bouge pas de là où elle est. Tu as du sang sur les mains. Puis elle me jette un regard noir. Ferme-la, depuis ta naissance je te connais, et je n'ai jamais compris ce que j'avais fait pour devoir me taper quelqu'un comme toi. Tu n'as plus personne, Renard. À quoi bon Tu ne réponds pas à ma question. Tu aurais pu être un peu plus perspicace, Renard. Mais non. T'as décidé de tout foutre en l'air. Je ne me priverai pas pour en faire autant. À peine eut-elle fini de parler que je vis un éclair argenté jaillir pour créer une fontaine de sang à la place de ma jugulaire. Elle a bien fini par me tuer. Fous-tu conscience